Bonjour, je m'appelle William Bombardion, j'ai 31 ans, j'habite à Arèche-Beaufort. Je mesure 1 m 86 pour 81 kg. Je suis père de famille, j'ai deux enfants, un de 4 ans, l'autre qui a un an et demi. Et Je travaille à la coopérative laitière à Beaufort, on fabrique du Beaufort bien entendu. William, il t'en reste combien à faire là <rire> Il y en a 150 à peu près. <rire> Le corps, il est bien, il est bien chaud. Hein. Toutes les parties du corps ont été, ont été chauffées. Pas comme quand on se réveille le matin et qu'on se fait ski direct. Bah, au niveau de l'entraînement, euh, je crois que quelqu'un qui va faire énormément d'heures, il faut dire qu'il faut avoir le temps pour les faire. Quand euh, on travaille euh, le matin, à 4 heures jusqu'à midi et demi qu'on a une sieste, enfin c'est une seconde nuit et qu'il faut récupérer les enfants à l'école, à la crèche, ça laisse un peu moins de temps pour s'entraîner, alors on essaye de le faire avec le temps qu'on a et du coup bah, ça fait pas beaucoup beaucoup d'heures sur l'année par rapport à d'autres qui sont plus professionnels et qui ont plus le temps de, de faire beaucoup d'heures d'entraînement. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de les faire j'en sais rien, mais moi ça fonctionne comme ça pour l'instant, alors... alors je continue comme ça. Ouais, J'aime le ski de rando parce que c'est un sport d'endurance et après ça c'est quelque chose qu'on qu a en nous. Hein. Toute, toute personne qui fait du ski euh, rando enfin, ou un sport d'endurance aime euh, faire des efforts longs euh, sur, sur une discipline. Là, le, le, le faire en pleine montagne et en toute liberté, euh, en changeant souvent de, de parcours. On n'est pas sur un stade à tourner en rond. Et, et on découvre plein de belles choses en montagne. Tout au long de la saison, et les couleurs changent, la, les odeurs changent. Le, la la faune sauvage est présente. et C'est le fait d'être en montagne qui, qui, qui nous attire, quoi, qui m'attire ouais, surtout. Non, j'ai... Euh, J'essaye de manger de tout, euh, sans abuser des mauvaises euh, choses. C'est un équilibre comme, euh, comme n'importe qui devrait faire euh, pour sentir en bonne santé. Dire. Je, je garde des traditions de, de, de mon village, de ma famille, de, euh, du, du vrai montagnard, de, de faire le cochon, de, de, de faire sa viande en famille, de, de faire le jardin. J'aime euh, avoir des trucs euh, saines et... Euh, Naturel, tout simplement. En Mon entraînement pour l'hiver, à partir du début octobre, on va dire, où là il va y avoir deux mois et demi de foncier, où il y a du gros volume, en course à pied, un petit peu de ski roue et le vélo, c'est un petit peu sur la fin en général, ça commence à faire un peu froid. Après, on a les courses qui commencent vers le 20 décembre. Là, il va y avoir un petit peu moins de foncier. Les courses vont s'enchaîner tout l'hiver. C'est un maintien de, de, de la forme entre les courses. Et après, je vais faire une coupure au printemps, une coupure de 15 jours, de 10-15 jours. Où je ne vais rien faire. Et après, je vais reprendre la course à pied et vélo dans l'été, où je vais faire quelques kilomètres verticaux pour, pour donner des petits objectifs à l'entraînement, ce soit un peu plus motivant aussi, jusqu'à jusqu mi-septembre, fin, fin octobre, ça dépend. Là, je refais une coupure avant de rattaquer la saison d'après. Avant ça bricolait beaucoup les chaussures, euh, des trucs comme ça, maintenant on, on arrive à. les marques euh, sortent un produit qui est fini et on n'a plus le droit de le bidouiller comme avant. Euh, il y a juste mes skis où, où je, je, je tiens tout le temps à les entretenir moi le plus régulièrement possible, de faire l'écart. Euh, ça, euh, ça fait bien longtemps que, que je les fais, j'ai l'habitude de les faire et je les fais tout le temps de la même manière. Et, ça va bien comme ça. Le technicien chez Dinastar, il me demande tout le temps est-ce que je touche à tes skis ou pas Qu'est-ce qu'il faut faire T'as déjà fait quelque chose Alors, bah, Il me connaît. On, on se connaît bien tous les deux. Et, et euh, c'est sur euh, ce point-là où, où, où je suis encore euh, bien présent sur, euh, sur quelque chose de spécifique dans la préparation, quoi, du matériel. Après, c'est des petites bricoles hein, au niveau du sac, des, des gourdes, de, chacun sa petite. Euh, son petit truc euh, préféré. Sur le c'est pour durcir la peau. Je suis euh, bien sujet aux ampoules. Alors, du coup, je mets des, euh, des protections. J'ai un entraîneur qui s'appelle Jean-Louis Ball, Il connaît euh, mon emploi du temps euh, à la maison, au travail, et il fait mon, mon entraînement en fonction de, du temps que j'ai, de la météo qu'il y a. C'est super quand je reçois l'entraînement, il me dit eh, "Je t'ai mis un footing un euh, jour-là parce qu'il pleut. Euh, je t'ai mis une grande sortie jour-là parce qu'il fait beau temps. j'ai même plus besoin de regarder la météo. Et euh, c'est ce qui est génial." Quoi. Il faut tenir compte de toutes ces contraintes. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, il a un avantage, c'est d'habiter à côté des pistes. Ça permet de faire des entraînements, de rentrer carrément les skis à la maison. Donc, euh, ça permet de jongler un petit peu, euh, d'avoir une journée qui est un peu dense, mais d'arriver à placer de, de l'entraînement place malgré tout. J'ai la, euh, la montre sur, sur moi et, et euh, avec les nouvelles technologies, Garmin euh, Connect, euh, ça va directement sur internet. Il, il a mon mot de passe pour pouvoir aller sur, sur, ma, sur ma page et il, il suit mes entraînements. Euh, Aujourd'hui, il y a une, une grosse évolution du matériel en termes de suivi d'entraînement. Euh, il y a des, des montres évidemment qui captent le pouls, le euh, les distances avec le GPS. On a, euh, évolué beaucoup aujourd'hui. Il, il a une Garmin 4, 920, donc il y a même des capteurs de cadence qui marchent pas forcément en escalpilisme, mais qui marchent à pied. Il y a des accéléromètres, euh, donc il y a tout un matériel qui permet effectivement de, de faire de l'entraînement à distance. Si, si ce n'était pas le cas, d'ailleurs on ne pourrait quasiment pas entraîner à distance. Euh, moi je joue pas mal ce qu'on appelle sur la fraîcheur, c'est-à-dire qu'on a entraîné mais on est frais quand qu'on arrive en compète. Et pas entraîné mais saturé, et ça c'est important. Euh, je sais qu'il a commencé il y a encore 6-7 ans à 350 heures par an de tous pour confondus. et là je vois qu'il est à 450 en fait, donc ça fait euh, 8 heures on va dire, par semaine de moyenne de l'année. Bon, après, il y a des coupures, le, les pics, euh, les pics on peut, ça peut monter à 15 heures, mais très rarement. Le nombre de semaines où on atteint 15 heures dans l'année est limité peut-être 3 ou 4 semaines, pas plus que ça. On fait varier les charges, on n'a jamais un entraînement linéaire, hein. c'est important de, de varier les charges. Mais voilà, le, le, le pic, il est peut-être à 15 heures. Donc la moyenne, c'est 450 heures, et on dénivelait, donc ça tourne en ski, c'est 150 000. C'est régulier, 140-150 000 par an. Et au niveau du, des sports complémentaires, donc euh, essentiellement course à pied et, euh, et vélo, il euh, faut rajouter 100 à 120 000. Donc. On a un volume qui est, qui est relativement limité, je pense que par rapport au, au top 10 ou 20 de la Coupe du Monde, il est certainement dans le quart qu'on quand fait le moins en termes de quantité. Et on axe pas mal sur la qualité, les facultés a bien passer les, les épreuves les plus longues comme par exemple la pyramide quand il y a, 10, il y a 4 jours de de suite de compétition, bah il arrive à bien tenir les 4 jours même s'il y a un volume qui n'est pas extraordinaire. Quoi. Le résultat de William, c'est déjà euh, je sais pas, du monde et d'Europe 2012, 2013, 2014 hein, en individuel. Il a gagné 3, 3 fois de suite, c'est le, le Saul qui a fait ça. Après, il bah, y a la pyramente euh, 2013, euh, et puis euh, les individuels, je crois qu'il a gagné 7 individuels euh, entre 2010 et 2014. De mémoire, je crois qu'il faisait jeu égal avec William là-dessus. Donc ça, c'est ces points forts qu'on a. Quoi.